Salut les propriétaires immobiliers qui doivent vendre leurs biens immobilier dans les semaines qui viennent. Alors, ça y est, on est dans une nouvelle année. Vous n'avez malheureusement pas vendu votre bien immobilier l'année dernière. Nous sommes au mois de janvier, donc maintenant c'est le moment de remonter les manches, de se dire « Ok, on va oublier ce qui s'est passé l'année dernière. Je vais mettre un plan d'action en place pour pouvoir vendre dans les semaines qui viennent. » C'est ce qu'on voit tout de suite dans cette vidéo. Pour commencer, on doit toujours se dire, ok, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné l'année dernière Qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas pu vendre Alors c'est quoi C'est le prix, c'est euh, le volume de communication que vous avez mis en place, c'est les outils. Qu'est-ce qui a fait d'après vous que votre bien immobilier ne s'est pas vendu Sachant qu'il y a trois règles d'or, il y a trois secrets que j'ai euh, déjà diffusé sur euh, ces vidéos qui consiste donc à savoir à qui je dois vendre mon bien immobilier, comment je dois présenter mon bien immobilier aujourd'hui à l'ère d'internet et également le troisième secret, c'est comment faire pour avoir des, con des contacts à foison, avoir un volume de contacts important sur un très très très très court terme pour qu'on euh, puisse justement avoir du retour, qu'on puisse analyser. Comment on peut savoir si notre, euh, enfin, où sont les frictions dans notre euh, comment, système de vente si on ne peut pas vérifier ce qu'on fait On peut améliorer que simplement si on a des outils qui nous permettent de vérifier nos résultats. Donc si le seul outil que vous avez en place, c'est euh, une annonce immobilière, ah, effectivement, bon j'espère qu'en tout cas, la plateforme que vous utilisez vous permet quand même d'avoir un peu de statistiques. Mais sinon... Je ne sais pas ce que vous pouvez faire en dehors de pouvoir attendre et de continuer dans cette situation. C'est-à-dire d'être dans, dans une stratégie très attentiste. C'est une stratégie qui, euh, bah, vous avez pu le voir l'année dernière, n'a pas porté ses fruits. Alors ce que je vous propose maintenant dans cette vidéo, c'est de réfléchir à vous dire « Ok, je vais mettre en place un plan d'action massif de communication et il faudra pour cela que je puisse euh, ben, m'isoler. » Me mettre dans un coin, je suis avec une musique classique, je suis dans un environnement où je me sens bien. Vous faites, euh, je ne sais pas, un peu de dansant. Vous faites en sorte d'être vraiment euh, très détendu. Et là, vous serez dans une situation idéale pour commencer à mettre en place votre plan euh, d'action massif. Ensuite, vous devez faire le point sur une situation euh, de quels sont les outils que j'ai à ma disposition. Alors, les outils que j'ai à ma disposition, c'est euh, tel site, j'ai euh, telle présentation sur Internet. Donc, vous devez être dans une situation à faire le point et vous dire, est-ce que ces outils me suffisent Est-ce que je suis dans une situation où les outils que j'ai utilisés l'année dernière, qui ne m'ont peut-être pas permis d'avoir des contacts, est-ce que c'est les bons Est-ce que je continue à les utiliser Est-ce que je les améliore En tout cas, il faut que vous réfléchissiez sur quelle est la possibilité pour vous d'améliorer vos outils. Et lorsque vous êtes déjà dans cette réflexion, il va arriver des, euh, euh, des, des images, des idées. Vous allez voir, vous allez dire, ok, je me souviens qu'avec tel contact, telle visite qu'on a eue, il s'était passé ça. Avec tel outil, j'avais obtenu tel résultat. Faites le point et mettez, faites euh, tirer un trait, vous mettez les points forts, les points faibles de tel outil, les points forts, les points faibles sur mes, euh, sur mes visites euh, immobilières. Lorsque vous arrivez déjà à faire ce travail, vous pouvez maintenant reprendre une nouvelle stratégie. Si vous ne faites pas le point, si vous ne savez pas où est le point A qui va vous permettre de partir pour atteindre le point B, vous n'atteindrez jamais le point B. Si vous ne savez pas où vous vous trouvez aujourd'hui, dans quelle situation vous, vous trouvez aujourd'hui, je ne parle pas de la situation que vous ne vendez pas, ce n'est pas, pas du tout de ça que je parle. Ce dont je parle, c'est de vous mettre dans une situation où je regarde exactement avec quoi je suis équipé pour vendre mon bien immobilier, quels ont été mes résultats jusqu'à aujourd'hui et comment maintenant je peux être dans une situation d'amélioration. Et faites déjà ce travail parce que c'est un travail qui va vous prendre un peu de temps et ensuite, commencez à réfléchir sur les points forts et les points faibles de votre bien immobilier si vous ne l'avez pas fait jusqu'ici. Pour vous y aider, réfléchissez à qu ce qu'on vous a dit jusqu'ici sur votre bien immobilier. Alors si on vous a dit que des critiques, c'est-à-dire ce que j'appelle les rats dans la tête par les agents immobiliers, par les contacts que vous avez eus jusqu'ici qui peut-être n'étaient pas du tout euh, des personnes qui étaient qualifiées pour votre bien immobilier, du coup, bah, quand ils sont venus visiter, qu'est-ce qui s'est passé bah, Ils vous ont dit que, que des âneries sur votre bien immobilier, que des critiques. Tout, et c'est tout à fait normal, hein. c'est tout simplement parce qu'ils ne correspondent pas du tout au profil de votre bien immobilier. Donc vous devez reprendre cela en disant, je fais le point sur euh, donc mon bien immobilier, les points forts, donc les points forts environnementaux aussi, parce que lorsqu'on vend un bien immobilier, on vend aussi son environnement immédiat, et vous allez vous retrouver déjà avec une base d'informations qui vous serviront à améliorer votre communication, parce que lorsqu'on connaît les points forts et les points faibles de son bien immobilier, c'est beaucoup plus facile ensuite de faire le focus sur les points forts. Ensuite, lorsque vous avez fait ça, vous allez déterminer par rapport à vos points forts, quel est le bénéfice que ce point fort apporte à votre futur acquéreur. Ensuite, si vous avez des points faibles, les points faibles, vous allez déterminer comment je peux annuler ces points faibles. Si ces points faibles demandent des travaux, alors faites venir les spécialistes du sujet, faites-leur faire un devis, et lorsque vous ferez faire les visites, et eh bien lorsque ce point de friction va arriver au moment de la visite, vous serez en mesure de dire il n'y a aucun souci, j'ai fait venir un spécialiste, j'ai un devis, ça coûte tant la réparation. Et si vous investissez dans la maison, si vous achetez la maison, alors euh, eh bien, je, je vais euh, donner le, le devis, je vais mettre le devis dans le compromis de vente afin que l'argent soit séquestré par euh, le notaire et vous garantir euh, que les travaux seront effectués lorsque vous, a, vous allez acheter la, la maison, l'appartement. Donc, c'est très important de reprendre ce point parce que souvent, vous ne faites le focus que sur les, comment, les points faibles et vous oubliez de faire le focus sur les points forts. Des points faibles, s'il y en a, c'est OK. S'ils sont environnementaux et que vous ne pouvez, vous pouvez rien y faire souvent dans les points faibles environnementaux, renseignez-vous, est-ce que ces points faibles, ça va durer ou pas. Si c'est effectivement vous êtes à côté d'une nationale et de ce fait, ben euh, vous pouvez pas modifier la nationale. Là, c'est que le point que vous, vous considérez comme point faible, parce qu'il y a une nationale et que tous les gens qui ont visité votre bien immobilier, n'ont pas fait l'acquisition parce qu'il y avait la Nationale, alors vous devez faire l'effort de réfléchir, mais à quel profil d'acquéreur il serait intéressant de pouvoir euh, proposer un bien immobilier à côté d'une Nationale. Ah, vous allez dire, je n'en sais rien. Ben oui, instantanément comme ça, vous allez dire, je n'en sais rien. Et c'est ça l'exercice que vous devez faire, vous devez réfléchir. Ah, euh, moi j'avais une maison qui était à côté d'une nationale qui n'arrivait pas à se vendre, soit disant à cause de la nationale, ils étaient à 500 mètres d'un la nationale et bien moi je leur ai dit votre maison elle est super bien structurée pour recevoir euh, comment un ambulancier ah bon, mais bien sûr vous avez tout l'espace, il pourra regarder vous avez une super belle place de parking, où vous pouvez mettre au moins 4 ou 5 voitures, ça pourrait correspondre à, aux ambulances et euh, la maison est super bien structurée pour qu'elle soit divisée et qu'il y ait une partie qui soit pour les bureaux de l'ambulancier et l'autre partie pour euh, comment ça, euh, sa vie privée sa résidence principale ah mais mince j'y avais pas pensé vous voyez ce que je veux dire c'est cet exercice là que vous devez faire lorsqu'on a un environnement qui est effectivement un point de friction un point faible on se retrouve effectivement à se dire j'y peux rien j'arriverai jamais à vendre mon bien immobilier à cause de ce point là alors qu'il faut reprendre l'exercice à l'envers et se dire à la base de ce point là quelles sont les personnes qui elles pourraient supporter ce point très important ensuite vous devez absolument vous dire que à l'ère d'aujourd'hui à l'ère d'internet si vous ne savez pas communiquer sur votre bien immobilier sur internet alors il est quand même difficile de pouvoir vendre son bien rapidement. Pourquoi Parce que aujourd'hui, euh, imaginons que vous vendez un produit et que ce produit, vous ne le faisiez connaître que dans votre rue. Vous allez dire mais c'est quoi ça C'est quoi cette cette, euh, cette réflexion Cette réflexion elle est simple. Si pour vous faire connaître votre bien, la vente de votre bien immobilier, vous utilisez euh, simplement une euh, un canal de communication. Alors, vous êtes très limité dans l'efficacité que vous allez pouvoir en retirer. Si vous savez communiquer sur internet, là vous allez étendre le panel de contacts que vous pouvez avoir. Alors, il y a Facebook, il y a Twitter, il y a Pinterest. Donc il y a les sites euh que moi je recommande en tout cas pour les annonces immobilières, j'en recommande pas 50, j'en re recommande 15, c'est le PAP. Vous allez dire, ah, oh, moi le PAP, j'ai aucun contact. Moi j'ai utilisé beaucoup le Boncoin, j'ai jamais eu de contact quand j'ai vendu mes biens immobiliers sur le Boncoin. Par contre, le PAP, je sais très bien l'utiliser. Et en plus, il y a un bouton maintenant dans votre annonce immobilière qui permet de cliquer dessus et d'arriver sur votre présentation personnelle sur Internet. Extraordinaire. Alors que le Boncoin refuse que l'on mette des, euh, des liens internet donc euh, moi aujourd'hui vraiment je suis fan du PAP d'ailleurs le, le dernier bien immobilier que j'ai vendu euh, c'est un contact que j'ai eu du PAP mais j'ai euh, bien analysé le fonctionnement du PAP et je sais très bien maintenant comment faire pour, euh, pour optimiser ce, cet outil et en plus on a quelques outils de statistiques qui, qui sont pas mal donc je reprends vous devez maintenant faire la liste du maximum de canaux de communication que vous pourriez utiliser pour vendre votre bien immobilier. Alors, vous avez donc les sites internet, vous avez les réseaux sociaux, vous avez les affichettes. Euh, je ne vais pas mettre les affichettes. Pourquoi vous ne voulez pas mettre d'affichette Vous allez faire tous les commerces de proximité de, autour de votre bien immobilier et vous allez mettre une affichette. En plus, ça va vous permettre de euh, donner la bonne parole auprès des commerçants, et ils seront ravis que vous mettiez votre affichette. Sur votre affichette, vous inscrivez évidemment le lien, qui va, euh, le lien internet dessus, pour qu'ils aillent prendre euh, connaissance sur internet des détails de votre bien immobilier. Lorsque vous faites euh, cette affichette, vous pouvez prendre, si vous êtes sur le PAP, le PAP permet de créer son affichette en un clic. Hein, il, tout est mis en place, vous n'avez plus que cliquer, imprimer, votre affichette elle est faite et vous le faites en nombre d'exemplaires que vous voulez Donc ça c'est vraiment très très très bien aussi Ensuite il y a votre cercle de connaissances Tous les gens que vous connaissez doivent être au courant que vous vendez votre bien immobilier Donc ça c'est un exercice, ça va vous prendre peut-être une heure ou deux voire trois suivant le nombre de gens que vous connaissez C'est pas euh, si vous avez votre page Facebook par exemple vous mettez votre photo en disant, voilà, je vends mon bien. Non, non, non, vous devez faire une action d'email et demander personnellement à cette personne si elle accepterait de vous aider en communiquant le lien de votre présentation sur Internet. Si vous n'avez pas de présentation sur Internet, il va falloir en créer une. Si vous voulez, nous, sur presto-emo.com, euh, vous allez euh, sur cette page-là, donc presto du 6 imo.com, je vous présente comment faire pour créer votre présentation sur euh, internet. Cette présentation devient le point central, le point de convergence de toute votre communication pour obtenir justement un, un impact rapide sur très court terme de communication qui va vous permettre d'obtenir tout de suite des contacts. Et cette page, doit, et je vous explique comment elle doit être structurée. Cette page va faire un travail en amont de filtrage et de qualification de euh, vos contacts. Donc sur ce point-là, je suis intransigeant. Si vous n'avez pas vendu l'année dernière, vous devez euh, faire ce, ce, comment, ce travail de créer une présentation détaillée de votre bien sur Internet. C'est non négociable. Ensuite, vous avez ça. Vous avez donc euh, pris une feuille ou bien un tableau Excel. Vous notez tous les canaux de communication sur lesquels vous voulez communiquer et vous devez chaque semaine relancer une information. Donc imaginez-vous déjà le volume de communication que vous avez mis en place par rapport à une simple petite annonce immobilière, euh, toute seule, dans son coin, au milieu de la jungle des autres biens immobiliers de la même catégorie que le vôtre qui sont en vente donc pourquoi un acquéreur va acquérir votre bien plutôt qu'un autre la question va être le prix ça aussi le prix c'est important si vous n'avez pas vendu euh, l'année dernière c'est tout simplement parce que peut-être, effectivement question prix il y a eu euh, une analyse qui n'était pas adaptée en tout cas à la situation du moment je m'explique Lorsqu'on fait une analyse de prix, on fait une analyse en fonction des ventes qui se sont réalisées 6 mois, voire 3 mois avant. Si vous avez ces informations-là, déjà c'est très bien. Ça vous donne une tendance. Sauf que sur le marché immobilier, les tendances, et ça tourne, et là on va parler des tendances qui varient suivant carrément un quartier. Hein. Je ne parle même pas d'une tendance annuelle, trimestrielle, enfin une période déterminée. Non, non, c'est lié au fait d'une ville... Et d'un quartier et peut-être que votre voisin a vendu il y a trois mois à 500 000 euros mais les trois mois qui viennent de passer il y a eu une, un changement alors c'est très difficile quand même d'expliquer ça mais cette dynamique il a pu exister et eh bien elle n'existe plus au moment où vous vous mettez le bien et donc ça ça va être effectivement un élément très important de la vente si vous voulez vendre en 31 jours alors vous voulez toujours défendre le prix, je suis le premier à vouloir défendre le prix euh, des biens immobiliers que je vends. Par contre, à un moment donné, il faut être conscient, si le prix, si le budget des acquéreurs du moment, c'est 50 000 euros de moins que ce que vous, vous voulez, c'est à vous de vous adapter à un moment donné. Vous, pouvez pas. vous ne pouvez pas, à un moment donné, aller euh, contre le marché. C'est très difficile. On peut obtenir un prix... Euh, si par exemple je dis euh, un exemple, vous en voulez 400 000. Le marché il s'est un peu retourné malgré que vous entendez à la télé que euh, les prix augmentent. N'écoutez pas ce que disent la télé. Vous vous regardez votre cas personnel. Vous regardez devant votre porte. Donc ce que vous allez faire, vous vérifiez donc les, les prix, mais surtout vous avec votre euh, plan d'action de communication massif que vous allez mettre en place, vous allez avoir beaucoup de contacts. Vous allez leur demander les budgets. Et le but de cette action massive à très court terme de communication a là pour objectif d'obtenir le budget des gens. Quand vous allez avoir une dizaine ou une quinzaine de budgets, vous allez vite comprendre si votre prix, il est adapté ou pas. Ensuite, ce qui est important, c'est de déterminé, alors oui, mais moi je dois vendre à 400 000, 350 000, je ne me peux pas accepter ça. Ça, c'est une histoire d'ego et de projet futur qui va faire que vous êtes bloqué. Et si vous dites je ne peux pas faire autrement », non, ça c'est des conneries. Excusez-moi de vous parler comme ça, ça c'est des conneries. On peut toujours faire autrement. Je vous explique. Moi, je dois euh, vendre un bien immobilier il est estimé à 480 000 euros dans une ville qui est la ville en Ile-de-France qui est vraiment la ville où personne veut aller vivre mais pourtant elle est estimée à 480 000 par rapport à l'analyse de, euh, des six premiers mois de l'année sauf qu'au moment où je mets en vente cette dynamique elle est tombée et en plus chaque fois que j'ai pu euh, obtenir un acquéreur à 400 000, quand il a vu la c'était 480 000 mais je l'ai mis à 400 000 je me suis retrouvé avec des gens qui disent ah non non mais la ville là c'est pas possible votre bien immobilier il est super et répond bien à nos critères mais l'environnement non vous faites quoi à ce moment là vous faites quoi et c'est sûr qu'on est dans une situation où vous devez toujours vous dire mais alors attends je vais pas pouvoir vendre ça va durer des, des mois des années oui ça va durer même des années parce que ta ville aujourd'hui voilà elle a une mauvaise image euh, les gens qui ont le budget reconnaissent que ta maison a vaut, vaut ce prix-là, sauf que l'environnement, c'est non. Donc les gens qui ont ce budget-là, eh bien écoute Frédéric, tu ne vas pas pouvoir les toucher. Donc tu dois réviser ton prix. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix et arrête de chouigner. Ensuite, quand vous commencez à vous réadapter au, au, au marché, là vous allez vous apercevoir que vous rencontrez des qualités de personnes qui ont des... Euh, ont des critères qui d'un seul coup deviennent stupides donc là vous dites merde alors là j'ai baissé mon prix mais je me retrouve avec des gens qui ont 80% des critères de ma maison mais les 20%, pour... les 20 que ma maison ne présente pas ça n'a rien à voir donc vous dites merde c'est quoi ce délire puis vous faites un test sur un prix encore plus bas et là vous obtenez des gens super motivés bah, bien sûr au prix que vous présentez la maison c'est le rêve c'est le rêve éveillé, c'est une super baraque ou c'est un super appartement à un prix que, de toute façon, normalement, on ne devrait pas voir. Mais vous n'avez pas le choix. À l'instant présent, le marché, il est comme ça. Donc, comment voulez-vous que je fasse Je ne peux pas faire autrement si je veux vendre maintenant. Et moi, il est hors de question que je vende durant six mois. C'est hors de question, ça n'existe pas. Moi, je ne sais pas ce que va faire le marché dans six mois. Je sais ce qu'il fait maintenant parce que je suis dans la dynamique. Je connais mon marché et donc je sais très bien ce que donnent euh, les budgets des acquéreurs maintenant. Donc si vous dites Ah oh, mais moi je suis pas pressé, du coup, je vais arrêter ma vente et je revendrai dans six mois, ok Ok Mais ça ne veut pas dire que dans 6 mois, ça sera mieux Si, parce que dans six mois, ça sera l'été ou ça sera le printemps, euh, le jardin est magnifique, je le vendrai mieux. Mais ça n'a rien à voir avec le question de fleurs, de, de soleil, ou, ça n'a rien à voir avec tout ça. En plus, ces périodes de printemps et d'été, c'est là où il y a le plus de biens en vente. Donc ça sera au détriment de votre bien, du prix de votre bien immobilier, vu qu il y aura beaucoup plus de demandes, enfin beaucoup plus d'offres, excusez-moi, que la demande. Là, si vous êtes dans une période peut-être creuse, là, vous vous retrouvez sur un équilibre entre la demande et l'offre. Donc euh, très bien. Faites euh, plutôt votre, votre vente en dehors des grosses périodes. Ensuite... Pour défendre votre prix c'est mieux les, les périodes comme ça donc ce que je veux vous expliquer c'est que cette histoire de prix réellement c'est un vrai frein psychologique et c'est surtout votre ego qui bloque tout quand vous avez compris ça eh bien écoutez vous allez faire normalement la vente dans les jours qui viennent pourquoi parce que vous allez accepter de mettre en avant plus le profil de l'acquéreur qui est motivé quand il voit votre bien il va se battre il aura son son prêt il ira au bout de la vente ah oui c'était pas le prix que vous vouliez et on s'en fout et si c'est votre image auprès des autres parce que vous avez dit oui moi je vais le vendre à 500 000, 800 000, et qu'au final vous l'avez vendu 700 000 au lieu de 800 000 ou 650 000 au lieu de 800 000, on s'en fout ce qui compte, c'est que vous vous soyez libéré de ça et que vous soyez dans une situation de pouvoir continuer votre vie. Même s'il y a 150 000 euros de moins, qu'est-ce qu'on s'en fout Ce qui compte, c'est vendre. Si vous êtes dans du stress, dans de l'inquiétude, ça fait des mois, voire des années que vous n'arrivez pas à vendre, à un moment donné, je suis désolé. Il va falloir que vous réagissiez aussi par rapport à, à la situation actuelle. De, de votre marché immobilier local et si à l'étranger vous n'avez pas réussi à capter parce qu'Internet permet quand même de capter des gens à l'étranger mais même si cela ça n'a pas fonctionné vous devez vous adapter au marché et donc pour moi je préconise plus la motivation de l'acquéreur à vouloir acquérir mon bien immobilier parce que là je sais que celui-là il ira au bout de la vente euh, en plus s'il a bien les, les 10% euh, euh, pour faire le séquestre donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va qui va vraiment euh, aller au bout, quoi il a il a 10%, si vous vendez, je sais pas, à 500 000 euros, et qui dit, ok, je sais qu'est 50 000 euros, et ensuite, euh, de toute façon, j'ai déjà fait des prêts, euh, des marches auprès des banques, donc je ne devrais pas avoir de problème, mais que je vends avec 50 000 ou 100 000 euros de moins, mais maintenant, ça y est, c'est vendu, je passe à autre chose, écoutez, la pilule, elle sera peut-être dure à avaler, mais au moins, allez, on passe à autre chose, c'est vendu, c'est vendu, on passe à autre chose, dans les affaires, on fait des bonnes et des mauvaises. Tous ceux qui connaissent l'entrepreneuriat le savent très bien. Tous ceux qui euh, travaillent les, dans les jeux d'argent, ils savent qu'on fait des bons coups et des mauvais coups. Eh ben, écoutez, celui-ci, ça n'a pas été un super coup. Eh bien, on s'en fiche. Il faut vous libérer de votre stress de la vente. Il faut vous libérer de cette situation qui dure depuis des mois, voire des années. Et puis, écoutez, si euh, le fait de baisser de 50 000 ou de 100 000, euh, ça impacte le projet que vous aviez pour euh, votre euh, projet de vie qui suit et ben, vous, vous allez vous adapter, vous trouverez les solutions euh, mais en, en attendant ça sera vendu et je vous dis le plus dur c'est d'avoir l'acquéreur motivé je parle pas de l'acquéreur qui va avoir le, le, comment, le coup de cœur. je parle pas de lui moi je parle de l'acquéreur qui vraiment, celui là, dit ce bien là va correspondre vraiment à mes attentes et je vais me battre parce que vous savez le coup de cœur. C'est comme le coup de foudre, ça vient et ça part. Il suffit qu'il détermine euh, un ou deux éléments qu'il n'avait pas vus, puis son coup de cœur, il ne devient plus un coup de cœur. Alors, euh, attention à ça, euh, faites très très attention au coup de cœur, madame a le coup de cœur, monsieur il ne l'a pas, dans la voiture ils vont discuter, votre coup de cœur c'est au revoir. Donc non, n'attendez pas le coup de cœur, mais attendez des acquéreurs structurés dans leur, dans, dans leur recherche, qu'ils savent exactement les critères qu'ils ont besoin et que votre bien immobilier correspond aux critères, sans pour cela qu'ils aient le super coup de cœur. Ok Ok. Maintenant, lorsque vous avez fait ça, vous allez devoir vous dire, les 30 jours qui suivent, les 30 jours qui suivent, je travaille la réalisation de ma stratégie de vente. Donc, tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, allez en arrière, allez en arrière. Allez en arrière, réécoutez tout. Prenez votre feuille, votre stylo, votre cahier, ce que vous voulez. Réécoutez tout, tout ce que je viens de vous dire. Et ensuite, vous vous dites, je me donne un mois pour mettre tout ça en place. Allez, maximum un mois. Si vous n'avez pas de présentation de votre bien immobilier, vous allez avoir besoin d'un mois. Si vous n'avez pas de présentation indépendante sur Internet, vous avez besoin d'un mois. Je vous dis, allez sur presto-imo.com, je vous explique tout. Si vous voulez plus de détails. Vous pouvez également aller sur réussirsonimmobilier.fr pour obtenir une, une formation de 5 vidéos gratuites que je propose. Si vous ne l'avez pas vu, si vous n'en avez pas encore bénéficié, allez-y. Et également, il y a la possibilité d'investir dans un accompagnement vidéo que je propose sur ce début d'année qui est vendre sa résidence principale en 31 jours qui vous permet de pouvoir euh, être accompagné. Donc tout ce que je, je fais en coaching direct et j'en fais de moins en moins parce que euh, aujourd'hui je me consacre plus à pouvoir vous donner euh, de l'information à gros volume euh, qu'à coacher personnellement. Mais tout ce que je donne en coaching, lorsque les gens payent 5000 à 10 10000 euros pour mes prestations, eh bien vous, vous allez pouvoir l'avoir pour quelques centaines d'euros. C'est exactement la même chose. J'ai tout retranscrit en vidéo. Donc ça s'appelle « Vendre sa résidence principale en 31 jours ». Vous le retrouverez, euh, vous pourrez y accéder sur euh, « Outils pour vendre » sur réussirsonimmobilier.fr Je vous mets de toute façon tous les liens euh, autour de la, de, la, de la vidéo. De toute façon, si vous êtes motivé, vous trouverez les liens, <rire> j'en suis sûr. Je vous fais confiance. En tout cas, faites-vous un plan. Si c'est difficile pour vous, faites-vous aider. C'est ce que je fais avec cette première vidéo, c'est très bien ce que vous faites de, de prendre le temps. Là, on en est à peu près à, à 30 minutes. Ça fait 30 minutes que nous sommes ensemble. Mais 30 minutes pour vendre votre bien immobilier, c'est vraiment le minimum que vous devez y consacrer. Donc, du coup, ce que vous allez faire maintenant, c'est passer à l'action. Donc, euh, c'est aussi prendre des photos parce que le visuel est très, très, très important. Prendre des photos pour vous, c'est difficile. C'est pareil. Dans outils pour vendre, vous pourrez euh, comment, vous procurer un accompagnement vidéo qui vous explique très facile, très simplement et facilement comment on crée des photos qui donnent de l'impact par un, un professionnel de la photo qui s'appelle Yannick euh, Delonglet, pareil vous allez sur immobilier.fr outils pour vendre et vous allez pouvoir y accéder, en tout cas sachez que je crée et je développe personnellement et avec des partenaires un ensemble d'outils qui sont là pour vous aider à optimiser l'efficacité de votre communication pour qu'en très court terme, quand je dis en très court terme, je parle d'heures, en quelques heures, obtenir des contacts qualifiés et motivés à acquérir votre bien immobilier. Et pour cette nouvelle année, je voudrais vraiment que vous considériez que vous n'êtes plus seul, qu'aujourd'hui, vous pouvez compter sur l'ensemble des informations, qu'il soient des informations euh, de, écrites ou en vidéo que je vous donne, pour vous aider à vendre votre bien immobilier rapidement en tout cas dites-vous que c'est cette année que votre bien immobilier va être vendu parce que vous avez changé votre fusil d'épaule, votre vision de la vente vous avez décidé aujourd'hui que vous allez passer à l'action mais l'action structurée, l'action bien pensée en utilisant des méthodes qui ont fait leur preuve parce que tout ce que je vous dis je l'ai appliqué en coaching auprès de mes clients mais aussi personnellement et j'ai pu vraiment constater l'efficacité incroyable de ce que je vous donne comme information, conseils et méthodes par rapport à l'efficacité des agents immobiliers que... Excusez-moi, j'adore les agents immobiliers, mais, mais c'est incomparable les résultats à court terme que j'ai obtenus par rapport à eux. Il n'y a même pas de discussion à avoir là-dessus. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vraiment que vous soyez conscient qu'à l'ère d'Internet, avec une bonne stratégie, c'est-à-dire une stratégie adaptée à votre bien immobilier, vous allez normalement, si vous appliquez correctement à la lettre ce que je vous dis, obtenir des contacts qualifiés et motivés pour, euh, on va dire, euh, allez, si même vous faites ça en trois semaines, allez, pour février, vous allez avoir vos premiers contacts qualifiés et motivés. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année. Il est très très important que vous gardiez le mindset, l'état d'esprit positif, que vous recherchiez des, des, des aides autour de vous que vous sortiez de l'isolement de votre vente que vous ne puissiez plus vous dire je ne sais pas quand mon bien immobilier va être vendu je ne sais plus quoi faire je crois vraiment que mon bien immobilier ne se vendra pas cette idée là je ne veux plus l'entendre aujourd'hui vous faites en sorte de reprendre les choses en main vous relevez les manches et vous y mettez tout de suite et pour ça vous allez se réussir dans la partie outils pour vendre, euh, ça vous permettra donc d'avoir les éléments nécessaires pour, vous, euh, pour relancer et redynamiser votre vente. Sinon, vous allez également sur presto-emo.com pour obtenir votre page de promotion de vente immobilière qui va transformer vos contacts en des acquéreurs motivés, qualifiés à acquérir votre bien immobilier dans les jours qui viennent. A très vite dans une autre vidéo.